Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir donc, euh, des apprenants qui ont suivi une session de formation avec FormaFeu. Dans l'ensemble, c'est plutôt positif, donc j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je vous remercie euh, chaleureusement pour euh, ces témoignages. Ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. Euh, bien, écoutez, en tout cas, euh, euh, je vous laisse découvrir tout ça et je vous reprends euh, par la suite cadre au centre hospitalier nord caraïbes, je viens de faire la formation à l'instant et c'est vrai que par rapport aux autres formations que nous avons eues, euh, c'est vraiment une formation très concrète, très pratique et au moins on sort de là, on, on a les bons éléments et surtout on retient, on retient parce qu'il faut pouvoir mettre en pratique demain à la maison ou euh, au travail et euh, c'est vrai que souvent on se mélange les pinceaux, on ne sait pas comment se repérer et c'est vraiment intéressant, on a des petits outils pratiques aussi pour remettre... Euh, pratique à la maison, puisque bah, à la maison, il faut aussi savoir euh, euh, se débattouiller, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est nécessaire aussi bien au travail qu'à la maison et vraiment indispensable. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est vraiment une très bonne formation et euh, ça vaut le coup. Merci Vincent. <rire> Bonjour, je m'appelle François Audan, je travaille sur une centrale électrique en Martinique. J'ai suivi une formation d'équipier incendie dispensé par Forme à feu, une formation qui portait sur les réactions à avoir en cas de début d'incendie et la mise en œuvre des premiers moyens, notamment des extincteurs. Au cours de cette formation, tous les stagiaires ont pu pratiquer sur feu réel et ont acquis, je crois, une, une idée assez claire et solide des, des premiers réflexes à avoir sur un début d'incendie, que ce soit au travail, en voiture ou à la maison. Et tout ça dans la bonne humeur. Merci j'ai fait la sécurité incendie, formation, donc ça s'est bien passé. La première partie c'est toute la théorie, euh, la connaissance du feu, euh, la, la découverte des différents éléments qui contribuent à un départ de feu et puis les premiers gestes à, à acquérir de façon quasi instinctive pour pouvoir éviter le, la propagation du feu. Parce que bon, nous ne sommes pas des pompiers, des professionnels du feu, notre but, avant tout, c'est de pouvoir arrêter le départ de feu, tant qu'il est maîtrisable. Ensuite, nous sommes passés à, à la pratique. Euh, très impressionnant au début, parce qu'on euh, n'est pas confronté au feu tous les jours, heureusement. Donc, euh, avec des flammes, euh, un rayonnement de chaleur assez important. Mais dès qu'on prend en main les dispositifs de sécurité, donc les instincteurs, selon euh, le, la typologie du feu, ben, tout de suite, on se rend compte qu'on peut... Maîtriser facilement, même quelqu'un qui n'est pas très musclé ou quelqu'un qui n'est pas en condition physique, à partir du moment où on a pris euh, l'équipement de sécurité en main, mais ben on sent tout de suite la puissance qui se dégage pour pouvoir euh, construire le départ du feu. Donc l'étouffer ou euh, refroidir si c'est euh, du, du carton ou euh, du tissu. Euh, voilà Et donc euh, mettre à l'abri euh, ben, toutes les personnes qu'on aime. Euh, voilà. C'était bien dynamique, ah. euh, ça correspondait aussi euh, ben, avec le style des Antilles assez décontracté. La mise en situation tout de suite, vu qu'on est aux Antilles, on aime bien cuisiner. Donc le rapport et le parallèle euh, avec la cuisine euh, en premier abord euh, a permis tout de suite de mettre euh, des termes scientifiques ou techniques sur euh, des usages quotidiens. Donc tout de suite on, on voit euh, ben, que sans se rendre compte, au quotidien on se met en danger des fois. Super Bon ben bah, ok, mais je te remercie infiniment hein, pour ta participation et puis bah, j'espère que tu ne te retrouveras jamais confronté à ce genre de situation. <rire> j'espère au aussi, point, je te bois. Merci. Merci, à bientôt en tout cas. Ok, à bientôt. Bonne continuation. Merci. C'est Laurent, je travaille dans une entreprise de production d'énergie qui est classée pour l'environnement et ses besoins Seuil. Oui. A ce titre, nous recevons régulièrement des formations de lutte contre l'incendie. Et pour ce faire, nous passons par Forme à feu. Alors, je me témoigne de mon expérience professionnelle, puisque ces formations sont très pratiques. Pas de blabla, pas de trop de théorie, on fait beaucoup de pratiques sur les différents scénarios qui nous exposent aux incendies. Alors, euh, cette, euh, cette formation m'a servi, pas dans ma vie professionnelle, mais euh, dans, dans ma vie personnelle. Euh, j'étais avec, on euh, peut vous dire, j'étais avec euh, des amis, on faisait euh, des, des grillades avec un grill électrique à l'intérieur d'une maison, et euh, voilà-t-il pas que... Euh, cette grillade a pris feu et euh, j'avais des amis qui commençaient à paniquer il euh, y avait aussi des cousins ils ont commencé à balancer de la flotte directement et voilà que le feu est, a pris euh, enfin que la flamme a pris des je vais dire des dimensions assez importantes et euh, je suis arrivé et, euh, et justement j'ai mis en pratique ce que j'ai appris dans la formation euh, j'ai pris, je ne vais pas vous, tout vous expliquer, mais j'ai pris une serviette, très simple, humide, j'ai recouvert le gris et euh, voilà, j'étais euh, le héros du jour. Euh, le héros du jour, si ce n'était pas le cas, ben, peut-être que ça aurait été pire, peut-être que nous n'aurions pas arrivé à, à maîtriser cet incendie. Alors, je vous encourage à titre personnel, mais aussi si vous travaillez dans une entreprise qui vous expose à des risques incendies, à suivre cette formation et passer par Vincent avec euh, l'entreprise FormaFeu. Merci encore pour ces témoignages. Euh, N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous aussi, vous avez suivi une, for une formation avec FormaFeu, que j'ai un petit peu vos, vos, vos retours, ça serait intéressant. Et euh, je voulais vous demander autre chose. Est-ce que vous pouvez... Euh, si, euh, si ça vous est possible, bien sûr, euh, me faire part de vos retours par rapport à un éventuel départ de feu à la maison ou, euh, ou au travail. Hein. Euh, voilà. Comment vous avez réagi Qu'est-ce que vous avez mis en place Est-ce que vous avez réussi à éteindre le départ de feu Ou au contraire, euh, est-ce que la situation était trop trop euh, dangereuse et, et que vous étiez obligé donc d'évacuer les lieux euh, Voilà, j'aimerais beaucoup avoir vos retours là-dessus. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente continuation. Euh, à très bientôt, j'espère, et surtout n'oubliez pas, restez vigilant. Au revoir, à bientôt.